Je suis le frère Cyril, je viens d'être élu prieur au couvent de Marseille et j'ai passé auparavant deux ans à Jérusalem où j'ai fait des tas de choses passionnantes vous imaginez dans une ville pareille et en même temps euh, maintenant eh bien, je suis très heureux de me retrouver dans la cité phocéenne que j'ai connue parce que tout le monde a fait son noviciat à Marseille euh, et dans ce cadre là j'y ai été et maintenant je m'y retrouve prieur parce que les frères ont choisi pour venir euh, travailler avec eux on a divers projets qu'on pense se mettre en route euh, mais pour l'instant j'en suis simplement à la phase je dois débarquer et prendre l'avion et rentrer et euh, ma foi euh j'espère que plein de choses vont se mettre en route même s'il si existe déjà à Marseille une grande quantité d'activités qui sont faites et la première activité du prédieur c'est effectivement d'aider à maintenir le dynamisme mettre en route les nouveaux projets que les frères auront décidé de faire et j'espère que dans cette tâche là eh bien, nous pourrons tous ensemble dans le couvent et avec les gens qui nous entourent faire tout à fait des choses intéressantes et passionnantes et au de l'annonce du royaume des cieux.